Salut à vous tous, j'espère que ça va bien en direct de l'île de Hong Kong pour affaire. Euh, je tourne dans un beau décor aujourd'hui, c'est sûr que c'est un petit peu pluvieux, mais ça se dégage assez rapidement dans la baie de Hong Kong. Avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester alerte sur les nouveautés et de liker cette vidéo. Alors, on y va! Aujourd'hui, si on parlait euh, que tu n'avais pas le choix. Tu sais, quand tu n'as pas le choix, euh, quand que tu sors des excuses du genre Je travaille trop, j'arrive pas à m'arrêter à prendre ma ou mes journées de congé, j'ai trop d'ouvrages, j'ai trop de dettes. Ce sont des phrases que j'entends régulièrement en tant que coach. Les questions euh, que j'ai pour toi aujourd'hui sont Est-ce que c'est possible d'arriver à prendre euh, une, voire deux journées de congés par semaine tout en, autant, tout en faisant autant d'argent. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est possible d'avoir une meilleure gestion de ta business en y consacrant moins de temps? Est-ce que c'est possible d'apprendre à mieux qualifier tes produits potentiels afin de faire plus de ventes en moins de temps? Est-ce que c'est possible de vraiment inscrire au bon prix dès le départ de ton lancement de produit puis peut avoir de fluctuations? Est-ce que c'est possible de retomber en amour avec ce que tu fais? et de ne plus être fatigué. La réponse à, à toutes ces questions devrait être un grand oui. Sinon, je me poserais des questions. Je ne vais rien vous promettre de magique. Je te, je te propose même d'apprendre à regarder différemment ta business euh, et surtout ton potentiel. Réaliser qu'en grande partie, la fatigue et les appréhensions que tu ressens sont causées par une vision déformée que tu as de la réalité, de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que je peux affirmer ça? Écoute-moi bien, c'est à toi que je parle. Euh, on connaît depuis plus de 10 ans la plus grande hausse du nombre transactionnel en ligne au monde, du jamais vu. Amazon vient de publier leurs chiffres encore pour le dernier trimestre. Euh, on parle de record par-dessus record. L'économie, roule à fond. Donc, si tu n'arrives pas à réussir dans ce marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Je te parle du fond du cœur avec plus de 10 ans d'expérience sur le terrain, dans le domaine de la vente. Une... J'ai euh, vraiment une approche qui est faite et qui continue de faire ses preuves année après année. Be Wild and Free, c'est plus qu'une formation, c'est un enseignement avec des formules éprouvées. Tu peux apprendre à développer et appliquer un modèle de gestion qui va te permettre de réussir ou d'obtenir même une qualité de vie et du succès. Tu as choisi une carrière magnifique. L'entrepreneuriat, c'est sans limite. C'est la seule limite que tu peux t'imposer. C'est toi qui va le faire. Il faut vraiment que tu cesses de faire ce que tu as toujours fait, qui n'était pas correct. Ou bien de vouloir faire selon ce que toi, tu penses. Tu as une expertise au bout de la ligne. Ça, je le comprends. Mais si tu apprends à faire ce qui fonctionne de quelqu'un d'autre, chaque semaine, tu reçois sans doute des publicités de nouveaux gourous qui vont te promettre le succès aisé, sans effort. La formule magique, on ne l'a pas. C'est vraiment une méthode de travail qu'on qu t'apprend. Donc, pour toi, est-ce qu'il est temps d'appliquer ce qui fonctionne? Est-ce que tu es prête à passer à l'action? La seule réponse, c'est toi seul qui va la connaître. Sur ce, bien, bonne journée puis lâche pas. 2020 sera une grande année si tu prends action dès maintenant.